Alors Gamba, en, en une phrase, hein, c'est effectivement un tableur Excel amélioré. L'idée c'est de passer d'Excel à l'excellence opérationnelle. L'intelligence artificielle, c'est une discipline qui regroupe en même temps des connaissances techniques, informatiques et des connaissances, euh, fonctionnement du cerveau, sciences de la vie. Voilà, en France, quand il se passe euh, voilà, un malaise cardiaque, un étouffement, le réflexe, ça va être d'appeler les secours et puis on attend l'arrivée des secours. Donc la première décision qu'on a prise, c'était d'innover sur le format et de faire une formation qui ne dure qu'une heure et deuxième innovation, on a ajouté la réalité virtuelle. Nous ce qu'on souhaite, c'est que le plus grand nombre de personnes soient, soient formées le plus rapidement. Cet éleveur qui vit de, de son élevage, il a sa place aussi et, et du coup on a envie de comprendre. Et Du coup j'ai eu envie de comprendre et ça m'a permis de rebondir. En fait, l'idée de base, c'était de, de digitaliser en fait, ce qui se passait un petit peu sur les forums. On essaye effectivement dans, dans nos développements de mettre au cœur toujours l'utilisateur.